Donnez votre avis sur la façon dont vous voulez que cet argent soit utilisé. Oui, vous énumérerez parmi quatre propositions d'investissement vos priorités et votre avis sera soumis au conseil d'administration. C'est dingue. Hein mmh. Troisième point, la constitution du sociétariat. Vous devez simplement déclarer que vous avez pris connaissance du nombre de sociétaires et de l'état du capital. Et cette année encore, nous avons grandi. C'est magnifique. Hein